Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui, vous allez, on va faire un tirage. Vous allez choisir entre, euh, donc on va les faire avec les cartes hein, comme d'habitude, ces deux de, de jeux là. Vous allez choisir, vous pouvez choisir entre une plume orange ou une plume jaune qui ne veut pas venir. Voilà, une plume jaune. Donc nous allons faire un tirage général. Donc ce sera à vous de voir. Euh... Pour quel thème euh, ce, les cartes vous parlent hein, C'est-à-dire ça peut être professionnel, ça peut être euh, sentimental, ça peut être euh, euh, un problème vis-à-vis euh, -vis de votre position dans la société, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être de la santé, peu importe. Euh, C'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a certaines personnes à qui le tirage euh, parle dans son intégralité, d'autres personnes euh, qui... Euh, auront des petits moments où ils ne se reconnaîtront pas complètement et c'est tout à fait normal parce que je ne suis pas en train de faire un tirage personnalisé mais général. Alors commençons par ceux qui ont choisi la, euh, la plume orange. Alors d'abord nous allons voir quelle est votre énergie en ce moment, tout simplement. Quelle est votre énergie en ce moment L'énergie des personnes qui ont choisi la plume orange. Alors, nous sommes, à, vous êtes dans une énergie, alors vous avez la force pour la carte OAM, euh, donc Dair, et la carte numéro 7, avec la polyarthrite pour les planches de Sophie, prière. Donc là, vous avez la carte du chêne, donc le chêne qui représente la force, l'autorité, la longévité, euh, et vous avez la, la carte de l'arthrite qui représente euh, des douleurs, vous euh, voyez comme à, à quel point l'arbre est tout tordu, euh, donc vous êtes solide, etc. Mais vous êtes sûrement, en ce moment en tout cas, vous manquez peut-être de, de, de flexibilité, vous, vous manquez peut-être de... Euh, vous êtes un petit peu dans la droite, un petit peu trop peut-être dans la droiture, un petit peu trop dans l'autorité. Euh, et euh, votre énergie va euh, euh, en ce moment être basée sur le fait sûrement de dénouer un petit peu tout ça. On va voir ça dans le tirage. Alors, quel est le message que vous envoient les cartes Le message que vous envoient les cartes Alors, quel est le message pour vous qui avez choisi la plume orange Oula, oula Alors, le message, vous avez la carte 23, Wheeland euh, des Oam et vous avez la grippe. Donc euh, la carte des OAM Wieland, c'est une carte d'évolution, c'est une carte qui marque de toute façon la fin d'un cycle d'un cycle et qui vous demande d'évoluer. Euh, il semblerait que parce que vous êtes dans une énergie de blocage dans le sens où vous vous, êtes, euh, vous manquez de souplesse, vous manquez de flexibilité, a priori, euh, vous êtes un petit peu dans, dans vous, vous torturez un petit peu euh, euh, dans cette position là. Les cartes vous disent que voilà vous allez avoir besoin de, de beaucoup plus de douceur, de beaucoup plus d'acceptation, de, euh, euh, de faire confiance un peu plus à votre intuition, à aller un peu plus dans la connaissance de soi, euh, voilà lâcher du lest un petit peu, lâcher, euh, lâcher un petit peu tout ce qui peut vous faire du mal, tout ce qui peut vous tordre, tout ce qui peut sortir peut-être des sentiers battus, sortir de votre zone de confort. Euh, ça, ça, parce que voilà, on, on a vu que ça bloquait, là ça, ça grippe, hein, c'est grippé, c est, c est, ça ne va pas se faire dans la fluidité, mais c'est en tout cas le message que vous donnent les cartes. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans cette évolution-là Donc, il va falloir dénouer un petit peu tout ça. Il va falloir dégripper. Vous avez besoin, a priori, de l'assistance de personne. Il semblerait que ça ne se fasse pas tout seul. Euh, vous allez avoir besoin de quelque chose de qui... Comme si euh, vous... Dans, dans la carte, on a les mots. Je prends toujours les mots qui me sautent aux yeux. Euh, on a... Euh... On a grêle, on a tempête. Comme si c'était ce, ce côté très, très autoritaire, très droit. Euh, a a l'air de vous servir de, de protection. Euh, et on vous demande vraiment de lâcher du lest. Enfin, les cartes euh, vous donnent comme message de lâcher du lest. Et pour ça, qu'est-ce qu'elles vous donnent comme conseil Comment est-ce qu'elles peuvent vous accompagner Elles vont, euh, Vous avez la carte 12 Géra. Euh, des, Oum, euh, des, des runes pardon euh, qui est une très belle carte qui, qui, qui explique en fait que la roue tourne et qu'il faut laisser le temps au temps et vous avez la carte dépression, donc les conseils qu'on vous donne on vous demande de remettre les choses en place, on vous demande d'arrêter de, de, de grogner, de soupirer, de vous lamenter euh, on, on vous demande d'aller dans la bonne humeur. Alors ça va prendre du temps hein, parce que là on est dans. Il faut respecter le rythme des saisons. Donc euh, vous êtes peut-être dans une période où euh, voilà ça grince un petit peu, où vous vous sentez peut-être un petit peu attaqué ou un petit peu où vous avez l'impression que en étant complètement droit, en étant complètement solide, en faisant en preuve d'autorité, euh, vous allez vous en sortir. Mais c'est ça. ça, ça les cartes vous demandent d'évoluer, d'être plus dans l'amour, d'être plus dans l'acceptation et dans la fidélité, la fidélité de vous-même. C'est difficile mais laissez le temps au temps et on voit, il y a beaucoup de douceur dans cette carte. C'est vraiment le, le cycle des saisons mais qui se fait en, en, de façon complètement naturelle, tout doucement, un jour après l'autre. Vous, passe, vous allez passer de euh, des lamentations, des, des, du côté encombrant de pas mal de choses à la bonne humeur, à la plaisanterie, à la joie. Donc vous avez vraiment dans cette carte euh, euh, euh, quelque chose qui, qui, qui, bah, qui vous représente aujourd'hui mais qui vous amène doucement grâce aux saisons, grâce au temps, grâce au... au au temps qui passe qui vous amène doucement dans une autre dans une autre énergie et euh, voilà ce que les cartes les cartes vont vous aider avec ça petit à petit ça va s'apaiser euh, petit à petit vous allez arriver à lâcher cette cette sorte de, de de, de, de patriarche ou de matriarche qui, qui veut un petit peu tout diriger, tout, tout, tout voilà, tout, tout, tout prendre sous son aile, tout ça voilà, pensez à vous, pensez à vous, pensez à à un peu plus de douceur vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'aller dans quelque chose de beaucoup plus doux beaucoup plus doux alors quelles sont les énergies qui vont vous bloquer un petit peu bah, D'abord, vous avez énurésie, donc là c'est les peurs, les peurs, la peur, euh, le, le manque de contrôle. Hein, donc on est, on revient là-dessus hein, avec le côté autoritaire, le côté droiture, le côté droiture, puissance, patriarche, etc. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle et ce qui va vous faire peur, enfin ce qui va vous bloquer, vous bloquer, ce qui va ressembler pour vous à un obstacle, c'est que vous allez être dans, dans le manque de contrôle, vous allez être dans des peurs. Parce que vous allez avoir forcément des épreuves, des entraves qui sont peut-être mentales, qui ne sont pas forcément euh, physiques. Ce n'est pas forcément des éboulements, des choses qui s'écroulent. Mais justement, si on vous demande, les cartes vous demandent de lâcher un petit peu prise, ça va vous faire peur hein, parce que vous n'êtes plus dans le contrôle du tout. Donc, ce qui peut vous empêcher d'évoluer tout doucement, c'est de lâcher le contrôle. Donc là, les cartes vous demandent clairement, mentalement, de lâcher le contrôle. Vraiment de lâcher prise, euh, de plus être dans la maîtrise, euh, mais d'être dans l'amour, dans l'acceptation, dans l'accomplissement, dans la réalisation, la connaissance de soi. Il euh, y a une demande d'évolution de, est radicale. Hein. La, la fin d'un chemin pour aller vers un autre, ça va gripper, ça va, il va y avoir des peurs, etc. Il va y avoir des passages, des hauts des bas, avec euh, du « je me sens bien » à la bonne humeur, etc. Mais tout ça, ça, ça, ça va se faire doucement, ça va se faire doucement par rapport aux conseils physiques que les cartes peuvent vous donner. Physiquement, physiquement ben vous allez être dans la Renaissance, vous allez être dans le printemps. Alors, physiquement, on retrouve un petit peu, c'est très, très, euh, très parlant, on est vraiment dans, dans le conseil qu vous, que les cartes vous donnent. Ça, ça reprend un petit peu physiquement le même conseil. Vous êtes avec Berkana, euh, la rune. Euh, numéro 18 qui là est vraiment euh, parlante, hein, donc on est dans euh, la naissance, la renaissance, euh, dans la fertilité euh, vous êtes dans les projets réalisés, l'abondance, le printemps donc là on retrouve cette idée de, de de cycle, cette idée de saison qui passe, et vous êtes avec la carte nerf pour les, la plan les planches de Sophie Prière. Alors, nerf, pourquoi Parce que quand euh, on a un problème de, avec les nerfs, c'est qu'on a un problème avec le fil conducteur, le nerf qui, part dans, qui passe dans tout le corps et qui est le nerf de la euh, communication qui va être bloqué, ou euh, voilà, euh, physiquement, on vous demande d'être de, dans dans l'abondance, dans les projets réalisés, d'être dans, dans ce qui est en bas de la carte de la dépression, c'est-à-dire dans la joie, la bonne humeur, etc. Euh, physiquement, en fait, là on est dans la loi d'attraction, hein. on est dans la, droite, la, dans la loi d'attraction, si physiquement on, on, on attire le bien-être, on attire la joie, etc., on va déjà s'enlever une pression, déjà s'enlever des peurs, déjà s'enlever des entraves. Euh, effectivement, tout ça, c'est un peu tordu, c'est un peu forcé, c'est un petit peu... C'est pas fluide pour l'instant, mais en tout cas, physiquement, si vous allez vers, vers ce côté, euh, je me persuade que tout est beau et je, je fais en sorte de voir les, les, les belles choses, de, de me concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif, euh, tout ce qui est cette, toute cette zone un petit peu douloureuse des nerfs bloqués va se débloquer physiquement. Pour ce qui est du conseil mental... Alors le conseil mental des cartes, conseil mental des cartes, conseil mental que les cartes vous donnent pour arriver à faire cette évolution, pour arriver à sortir de cette, de cette, cette autorité. Alors mentalement, bah, vous avez toujours ce mental là qui va falloir expulser. Vous avez la carte de la toux et vous avez Tiwaz, euh, la rune. Numéro 17, il me semble que c'est la 17, oui, voilà. Vous êtes encore avec, vous voyez, l'autorité, la puissance. Donc, en fait, tout ça vient de votre mental. Euh, le, la, la, le problème qu'on voit depuis ici, il n'est pas physique, il est en tout cas, il est mental. On retrouve exactement les mêmes choses. Mais avec la tout, là, on vous dit, maintenant, il faut l'expulser, tout ça. Il faut, faut sortir de ça pour arriver à avoir l'évolution, pour arriver à, petit à petit, une renaissance physique. Euh, C'est-à-dire que ce qui vous bloque aujourd'hui, euh, vous le ressentez physiquement. Donc, euh, pour avoir une renaissance physique et être vraiment dans la fertilité du bonheur, dans l'abondance du bonheur, dans l'abondance de la joie, de passer de la dépression avec tous les mots qu'on retrouve en haut de la carte dépression à tout ce qu'on retrouve en bas avec la joie, etc., la bonne humeur, tout ça, ça va passer, tout ça, c'est à cause du mental. Vous avez un mental qui est, vous voyez, la, la, la rune la, la forme de la rune représente en fait la lance. Vous êtes dans une... Mentalement, vous êtes dans ce côté courageux, autoritaire, puissance, etc. Euh, vous êtes dans le... Euh, vous, vous avez envie de vous sacrifier. Euh, vous êtes vraiment dans, dans quelque chose d'un peu dur, un petit peu... Euh, c'est Ça part sûrement d'une bonne intention, sauf que ça, faut l'expulser. Là, tout, c'est euh, symbolique de... Euh, on crache, on, on expectore tout ce qui est euh, à... à toutes les mauvaises énergies, tout ce qui doit disparaître, tout ce qui doit sortir du corps, on, rend, on donne tout ça à l'univers, il s'en débrouille, il le transforme en, en belles énergies, en lumière, mais vous, ça ne doit pas rester à l'intérieur. Donc ça, c'est ce, ce que les runes, ce que les cartes vous disent pour votre mental, c'est qu'en fait, le problème se trouve à ce niveau-là. Pour ce qui est du message énergétique, un conseil énergétique, qu'est-ce que vous disent, que vous disent les cartes pour le conseil énergétique alors, conseil énergétique. Bon, ben voilà. Tout simplement, vous avez la rune numéro 22, je crois que c'est la 22, voilà, ingoise, qui vous demande de vous replier sur vous-même, qui vous demande euh, pour aller vers la réussite. Il vous demande, Les cartes vous demandent énergétiquement de, de vous recentrer sur vous. De, là, vous êtes très sur l'image que vous donnez, la droiture, la puissance, la protection, vous voulez, vous, vous, ça part très certainement d'un bon sentiment, mais, mais tout ça, ça vous, ça vous empêche d'être vous, ça vous empêche de travailler sur vous, ça vous empêche d'évoluer personnellement. Là, on va vous demander de... Là, vous êtes dans l'introspection, vous êtes dans la reconstruction, vous êtes dans la gestation, vous êtes enfermé dans ce cube-là. Alors, on ne vous demande pas de vous enfermer euh, du monde et de ne plus voir personne. C'est juste que... Énergétiquement parlant, euh, il va falloir vous remettre en connexion. Il va falloir euh, vous replier un petit peu sur vous pour vous écouter, écouter vos, vos vos douleurs qui ont très certainement un sens qui a à voir avec ça, écouter les retours que vous font les autres euh, et écoutez vous vous-même euh, quels sont vos ressentis et tout ça vous amènera vers la réussite. Donc vous êtes vraiment dans un moment euh, Bloquant, mais parce que vous y mettez de la force, vous y mettez du mental, un mental très très fort, qui vous empêche de, de vous sentir libre, de vous libérer. Et en, les, les cartes vous conseillent très certainement, enfin, de façon très évidente, euh, de lâcher tout ça pour aller vers la réussite. Vous finissez avec une carte qui est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. De longs jours, des années sans fin. C est, c est en, en plus c'est vers une, vers une guérison qui va être vraiment, euh, qui va être vraiment longue, qui va être, ça va être très propice à votre changement si vous travaillez sur votre mental et si vous lâchez prise, si vous, lâchez, si vous avez des douleurs aux genoux, si vous avez des douleurs aux épaules, enfin tout ça, ça peut être vraiment euh, du écoutez-vous, écoutez-vous et regardez un petit peu les symboliques, ça peut peut-être vous aider. Alors, maintenant, nous allons faire euh, le tirage pour ceux qui ont choisi la, euh, la plume jaune. Alors, quelle est l'énergie euh, qui vous entoure en ce moment, vous qui avez choisi la plume jaune On y va, c'est parti pour le deuxième tirage. Alors, la plume jaune. Votre énergie en ce moment... Alors, vous avez la sagesse, donc c'est au numéro 9, la, la carte Col, qui est le noisetier, et vous avez la carte abcé. Donc, euh, vous êtes dans une énergie où vous avez des choses à faire mûrir, des, des choses à, à, à faire euh, éclater euh, pour arriver à une guérison, c'est-à-dire que vous êtes très certainement déjà engagé dans un, euh, un, un chemin, un parcours de développement personnel, euh, peut-être de création. Ou, euh, vous êtes, vous êtes, votre chemin est déjà entamé, mais il y a quelque chose qui, euh, qui demande à mûrir, qui demande à éclater, à sécher et à guérir. Et vous avez quelque chose qui bloque là, on va aller voir un peu plus loin. Alors, quel est le message des cartes Le message que vous allez envoie les cartes par rapport très certainement à ce qui vous bloque à ce qui dans les natro ce qui bloque par rapport à votre connaissance euh, actuelle à votre développement actuel à ce que vous apprenez actuellement vous ressentez vous l'avez l'intuition hein. vous savez que vous êtes sûrement euh, à un moment donné, vous avez cheminé et là, vous sentez peut-être que vous êtes bloqué. Hein. Alors, le message que les cartes vous donnent, vous avez la carte des runes, la vin, Manaz, Et vous avez hémorragie. Alors, le, les cartes vous disent que... Euh, donc, l'hémorragie, vous êtes dans, dans, dans une carte qui... Euh, vous n'êtes pas dans le contrôle, il ça, ça, ça, y a quelque chose qui fuit, qui coule, qui coule beaucoup euh, et qui vous épuise. Euh, donc soit c'est une, une perte énergétique, euh, soit c'est un problème relationnel avec, euh, avec les autres. Euh, les cartes vous demandent très certainement d'être en connexion avec les autres pour euh, arrêter cette fuite, cette, euh, ce, ce, cette espèce de, de, de ruisseau qui coule et qui vous fatigue et qui vous amène vers quelque chose qui, qui vous déconnecte un petit peu des autres. Vous avez besoin de solidarité, d'entraide, vous avez besoin de revenir euh, euh, au niveau... Euh, à ce niveau là au niveau de, de notre monde vous avez besoin des autres vous avez besoin de vous rapprocher euh, parce que j'ai le sentiment que il y a une grosse euh, un gros travail de votre part un gros, un gros développement mais là vous avez euh, vous partez loin vous partez euh, vous partez quelque part où euh, qui, il y a une fuite une fuite énergétique qui, qui pourra qui, qui, qui, qui note un manque d'équilibre un manque d'équilibre euh, très certainement dû au fait que vous êtes peut-être un peu trop déconnecté des autres on va voir si ça va dans ce sens par rapport aux énergies qui, euh, qui vont vous accompagner pour euh, pour justement continuer ce, ce beau chemin que vous avez commencé alors quelles sont les énergies qui vont vous aider Oui, mais voilà la connexion euh, vous avez la carte OAM NIM qui est la carte de la connexion et la carte ENURESIE celle-là sort très très très souvent en ce moment tout simplement, ce qui va vous aider, c'est de, de, de, de vous remettre, de retisser le lien entre la Terre et l'Univers. Euh, de de re-rentrer dans la relation, dans le relationnel. Vous voyez, lien Terre et avec la Terre et ou avec l'Univers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette connexion de la Terre au Ciel, euh, vous êtes très très connecté. Sauf que vous êtes sûrement plus connecté, plus connecté en haut qu'en bas. Et qu'est-ce qui vous empêche d'être connecté avec le monde matériel, le monde dans lequel nous vivons, le monde euh, actuel C'est euh, la perte de contrôle, les peurs. Vous ne vous reconnaissez absolument pas dans ce monde-là, enfin ou pas beaucoup, ou en tout cas il y a plein de choses qui vous choquent. Qui vous font euh, du coup euh, partir très euh, très facilement dans des univers beaucoup plus hauts et euh, là les cartes vous conseillent de de, de rétablir cette connexion là de pour chasser toutes ces peurs là alors c'est peut-être des peurs aussi qui qui sont euh, liées à l'enfance hein, euh, ou pas mais enfin en tout cas comme c'est une maladie des enfants pourquoi pas faut jamais l'enlever euh, il y a quelque chose qui on voit hein, qui vous affaiblit, on le voit avec l'hémorragie aussi, on le voit avec l'hénurésie. Ce manque de connexion-là, très certainement vous pensez qu'il est bon pour vous de, de vous de vous éloigner du monde et il semblerait que ce ne soit pas euh, ce que les cartes vous conseillent. Quelles sont les énergies qui vont vous bloquer Quelles sont les énergies qui vont faire obstacle, qui vous font obstacle Alors voyons. Alors on revient exactement à, à la même chose, c'est-à-dire que vous avez, avec la carte Kenas des runes, vous êtes dans une carte de grosse, grosse ouverture, de, de, vraiment d'éveil, donc c'est ce que je vous disais, vous êtes en, en plein dans un chemin d'élévation euh, qui est très beau, qui est très très sûrement très intense pour vous, peut-être même très fatigant, qui vous demande de mobiliser beaucoup d'énergie, mais euh, il y a ce côté quand même euh, un petit peu... Alors, quand on est dans la dépression, euh, c'est pas forcément que vous êtes en ce moment dans un état dépressif, peut-être même pas du tout, peut-être même que vous sentez le contraire en vous, mais c'est juste qu'il y a des hauts et des bas, il euh, y, a, y a un manque d'équilibre, on revient dans ce manque d'équilibre là, parfois peut-être tout va bien, parfois peut-être que vous êtes dans la joie, parfois euh, vous êtes peut-être dans une sorte d'énervement ou vous êtes peut-être perdu, ce qui est sûr c'est que cette élévation là, pour l'instant, et on le voit un petit peu dans toutes les cartes, euh, vous fait perdre un peu pied dans le sens où vous vous déconnectez de la terre. Il va falloir très certainement faire un travail d'ancrage ou, ou accepter de revenir, euh, euh, d'équilibrer vos énergies entre euh, les énergies hautes et les énergies plus basses. Quels sont les conseils des cartes par rapport euh, à votre physique Donc concrètement, physiquement, quels sont, quel est le conseil que ou quels sont les conseils que les cartes donnent Alors physiquement... Et physiquement, on vous dit de résister encore l'éveil, vous voyez, vous retombez encore physiquement, c'est clair que vous êtes en plein éveil. Mais on vous dit, physiquement, il va falloir résister à cet éveil, résister à cet appel qui est très intense et qui est sûrement euh, très porteur pour vous, euh, qui va vous amener de toute façon très loin, mais à un moment donné, on vous dit, hein, euh, il y a eux, ils plient et s'effondrent, nous, debout, nous résistons. Euh, pour, il faut, faut vraiment éviter l'effondrement. Physiquement, on va vous demander de prendre conscience que vous vous éveillez, certes, mais que vous vous éveillez un peu trop. Ensuite, le conseil mental. En quoi est-ce que le mental euh, vous fait décoller à ce point Quel est le conseil des cartes Là, vous, vous... Ah ben, tiens, on a eu cette carte là tout à l'heure pour l'autre tirage, mais qui était ici. Vous, vous l'avez dans le mental. Vous avez des certitudes. Euh, vous avez la carte de la force. Vous avez, c'est le, le chêne. Vous voyez ce très beau, cette très belle image, et vous avez la brûlure. Donc, mentalement, les cartes sont en train de vous dire que, certes. Euh, vous avez beaucoup de protection, certes, etc. Euh, vous, avez, vous vivez quelque chose de, de très beau, de très puissant, mais il vous manque, le, le chêne, c'est l'enracinement. Hein. C'est l'arbre qui est enraciné, c'est le, le papa, hein, c'est le papa de la forêt. Il est là, il est enraciné, il a la tête sur les épaules, si on peut dire. En même temps, il est très connecté, mais mentalement, il est aussi très enraciné, parce qu'à un moment donné, euh, on peut se brûler les ailes donc euh, la, la, les cartes vous mettent en, en, en garde comme quoi mentalement si vous ne voulez pas que voilà, vous voyez que l'énergie que l'énergie se coupe que l'énergie coupe si vous ne voulez pas vous, euh, avoir des séquelles si vous ne voulez pas que euh, si vous voulez que tout soit beaucoup plus doux enracinement mentalement il faut que vous acceptiez le fait que euh, vous devez être en, en lien, mais en lien pas qu'avec le haut, en lien aussi avec le bas. Quels sont les conseils énergétiques que les cartes vous donnent Conseils énergétiques, conseils énergétiques. Ben, on est dans l'énergie, il y a vraiment euh, quelque chose qui... La volonté, la victoire, énergétiquement parlant, euh, il y a, je, avec les hémorragies, avec hémorragie, il y avait vraiment cette perte d'énergie là. Hein, et on le retrouve avec l'énergie. Ça c'est une carte, la carte So Willow, c'est la carte de la lumière, c'est la carte du soleil, c'est aussi la carte de l'éclair, c'est la carte de l'énergie, c'est la carte du succès. Euh, vous êtes avec euh, la carte la délivrance. Donc énergétiquement parlant, si vous euh, débloquez euh, cette fuite, si, si vous bloquez cette fuite énergétique euh, qui est due à votre manque d'ancrage, vous allez aller vers la délivrance. Il ne vous manque pas grand-chose. Vous avez déjà fait un très très gros chemin. Euh, vous êtes allé très loin. Et là, vous êtes juste un petit peu parti trop haut. Il vous faut tout simplement revenir un petit peu sur terre euh, pour que énergétiquement, vous puissiez être dans l'équilibre, vous puissiez être dans le succès et euh, que vous puissiez enfin euh, trouver la délivrance, donc euh, être dans le bonheur, être dans, dans la bienveillance, être dans la paix, euh, c'est tous les mots qui, qui, qui me viennent là en lisant cette carte. Donc vous avez déjà fait un très gros chemin, vous êtes juste à un moment donné où très certainement vous avez vécu quelque chose d'assez puissant qui vous a fait un petit peu euh, décoller. Euh, on sait à quel point les énergies sont puissantes en ce moment, et c'est juste un petit rappel, c'est juste un tirage qui vous rappelle simplement euh, de revenir dans l'humanité, de revenir dans la racine, euh, vous les avez, de, re, de, de revenir dans la sagesse, hein, c'est vraiment vos trois, vos, vos, votre, votre colonne là, de lecture pour que justement, il y ait ce, ce blocage-là, cette, cette espèce de, de, de connexion qui ne se fait pas, qui, qui se remette pour ne plus perdre cette énergie et pour ne pas se brûler les ailes. Donc vous avez vraiment, vous allez arriver à la délivrance, vous allez arriver au, au succès, à la victoire, avec euh, en prenant en compte de façon très très claire la connexion. Parce que là où l'éveil, l'éveil, vous l'avez partout, hein, de toute façon, l'intuition, l'éveil, vous l'avez partout, donc euh, on est bien là-dedans, dans l'éveil ici, l'éveil ici, la connexion, euh, voilà, on est en plein, la connaissance, l'intuition, euh, le développement personnel, on est en plein là-dedans. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et euh, ben, je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie, ciao